Et salut les amis, c'est geek et aujourd'hui on se pour une nouvelle vidéo Salut les, mes amis, c'est Geek et aujourd'hui c'est parti pour une nouvelle vidéo, c'est une compilation euh, de plusieurs jeux qu'un ami euh, a fait. Cet ami c'est Marc Camille 700 euh, je te fais des dédicaces déjà et ensuite ce sera une compilation euh, de plusieurs euh, jeux et des trucs bien drôles et que vous, je vous explique à peu près tous les jeux qu'il a fait. Et aussi, ce sera le moment de parler euh, ce que je fais, ce qui va se passer sur la chaîne, etc. Ça peut arriver. Donc c'est parti. Alors on est sur le premier jeu qui est Plasteroid. Voilà. En gros c'est euh... bon, bref. Il faut, il faut juste, je vais essayer le jeu. Je, veux, je, je fais juste essayer les jeux. Hein, donc, euh... c'est donc, parti. Alors nous sommes à la petite fusée, la petite fusée rouge. Ok. Il vient de mourir. Il faut que je fasse quoi Il faut que je les pète Oulâche. Je... Ok. Je vois, il faut détruire pour quelque sorte les, les boules. Attends, est-ce que je peux me déplacer Ah, je peux changer de couleur. <rire> cool. <rire> oh non, la boule. Qu'est-ce qui s'est passé Bon bah, <rire> prenez niveau réussi, hein, j'ai envie de te dire. Donc euh, se déplacer, c'est avec les flèches, ce que j'ai vu. Ah bah il n'y avait qu'un seul niveau, il <rire> n'y a qu'un seul niveau donc c'est vrai qu'il fait que des jeux très courts mais au moins c'est des petits jeux qu'on peut se détendre et se relaxer. C'est des petits jeux que je vous montre euh, si ça vous intéresse, ah la musique s'est arrêtée, ça va relancé Bon je sais pas, c'est des petits jeux bien amusants qu'on que peut s'amuser entre amis hein, si on a plus d'idées de jeu, si on a terminé tous les jeux etc, bah, on peut jouer à ces jeux là pour se détendre, voilà. Euh, du coup bah, on va passer au suivant jeu, donc, euh, il était conçu là mais il est quand même intéressant bah, avec euh, l'idée de mettre euh, trois personnages, le warrior, le fighter, le speeder, bon après je ne sais pas si, euh, faut, je ne suis pas très bon en anglais donc je ne peux pas comprendre ce qui se passe mais bon, voilà, donc on se retrouve sur le prochain jeu qui s'appellera Lab, c'est parti et nous revoilà sur Lab, non je déconne Alors, je vais vous expliquer pourquoi on passe de Plastroid à Sauver la Princesse, euh, alors que j'utilisais Lab. C'est que j'ai essayé d'ouvrir le fichier, il n'y avait pas le jeu, malheureusement. Donc euh, Marc, si, euh, si tu es capable de faire une mise à jour pour mettre le jeu dedans, ça serait bien. Après, je sais pas si tu as fait des changements, etc. mais voilà Et du coup, on va jouer à un jeu où il a participé dans un concours. Euh, qu'il a gagné, c'était en quelque sorte de faire de copi enfin, un copier-coller de, de plusieurs cheveux, hein, Mario, Donkey Kong, Legend, Seda, j'ai pas vu tout ce qu'il y avait mais bon. Mais il a gagné euh, le premier concours qui était de copier Mario, il était premier. donc voilà. Et du coup on va jouer à ce petit jeu euh, pour t'étendre et libérer la princesse. Donc on va quitter le niveau déjà. Alors, espace, c'est la, la, la part euh, soit. Hein. Donc j'imagine que c'est hop. Non Attends. Ah c'est DAO ok. Vite, c'est un speedrunner. Ah putain. <rire> c'est la vraie touche. <tousse> Ouh, alors. Ouais. Ok. Ah c'est bien ça. Je pensais qu'il fallait que je me bouche le cul à trouver un truc. C'est intéressant. Euh, du coup, je vais vous parler un peu euh, ce qui va se passer sur la.. Oula. Euh... Ouais, comme ça. Euh, ce qui va se passer sur la chaîne, parce que... Bon, c'est vrai enfin il n'y aura pas grand-chose qui va changer, à part juste que... Euh, je ferai moins de vidéos pour une simple raison. Euh, parce que... Euh, je suis en train de faire mes bugs déjà dans un premier temps, et c'est compliqué. Attends, je vais ramasser quand même. Ah, ramasser le morceau de clé avant de partir, d'accord. Et euh, parce que j'ai des bugs à passer, donc j'essaie de... Bah, avoir mon bug, voilà. Donc c'est un peu compliqué de faire des vidéos. Donc voilà. Euh, ensuite, euh, pour le... Oula, j'ai fait les euh... Oui. Ok. Euh, ce que je disais pour euh, le Hugo et ses amis euh, Star Trek. Attends, comment je fais ah, Ok, c'est en bas. <rire> eh merde, je suis mort. <rire> ah, je suis... Merde. <rire> pour Hugo et les amis, pour euh, l'épisode Star Trek euh, où j'ai demandé d'avoir des de likes. Bon, au début, je... au début, je faisais ça parce que c'est euh, en quelque sorte la... maintenant la mode de YouTube. Euh, que je trouve un peu stupide, c'est d'ailleurs que on te force à liker. Alors que moi j'ai dit euh, en, en quelque sorte comme phrase euh, qu'on va faire comme tous les youtubeurs en se moquant un peu de faire euh, dire faisons des dislikes, etc. Et du coup j'ai vu qu'on était à dislikes, donc euh, je vous remercie déjà. Mais c'est surtout aussi euh, que l'épisode sera tourné avant un autre que je suis en train de préparer. Voilà, on va prendre son temps euh, donc il arrivera. Il arrivera, il faudra... J'ai déjà l'introduction qui peut être très drôle, à faire, parce que j'ai fait une introduction, mais <rire> Et euh... Enfin, messieurs aussi. Et euh... Attends, je regarde comment ça se passe. Non, il y a rien, ok. Ah, c'est peut-être plus glissant. Non, même pas. Ah bah là-bas, la princesse. Princesse, je viens de te sauver. Ok, <rire> ça a activé juste un bouton, euh... c'est bon. Comment je fais pour euh... Ah, c'est des vitres à casser, ok. C'est parti princesse ah, Je suis coupé. Ah non il y a l'animation, <rire> j'avais pas marqué Alors je décale un peu la souris parce que je sais pas si la souris sera au compte. Ah le salopard <rire> Ah le salaud Je vais te sauver Ah <rire> Magnifique le petit bruit. Vite, je vais te sauver princesse <rire> Wow, wow Bon, on va prendre son temps. Ah Et en plus, il, il fait des petits tirs. Bon bah, pendant ce temps, la première ligne ça va, et on va faire juste de la marche. Voilà. Et euh, du coup, je termine à faire... Euh, je vais terminer de commencer à faire euh, les montages. Ah, il faut que je saute, j'imagine. Non. Il faut que j'appuie. Ok. Non, non, non Oh <rire> putain, j'ai failli mourir. Ouh. Ah merde, j'aurais pas dû faire le con. Voilà, on va faire un speedrun, voilà, comme ça. Allez, direct. Euh, du coup, voilà, je termine déjà un épisode de Hugo et des amis que j'ai fait avec euh, Pikman et Tricks. Mais je sais pas si je vais le faire parce que... Euh, si le son est dégueulasse, bah, je referai un autre gameplay. Parce que euh, l'introduction, je l'ai fait euh, à l'avance. Je, je fais au moins un Hugo et les amis, après, je commencerai à mettre. Euh... Alors, il faudrait la clé. Mais comment avoir la clé euh... Pourtant, j'ai la clé, hein. C'est bizarre. Il faut que je fasse entrer, il faut que je fasse. Euh... Alors, j'essaie toutes les combinaisons possibles. Je spam un peu les touches là pour voir euh, quelle touche il faut cliquer pour ouvrir cette putain de porte. Pourtant je vois bien que j'ai la clé euh, au-dessus là. Enfin normalement je ne la vois pas parce que j'ai la boîte d'enregistrement qui me dit euh, les trucs. Euh, bon bah si j'arrive pas. bon, Pourtant je fais la touche back et la touche pour euh, activer les trucs. Je vais essayer un peu les touches au hasard. Alors je sais pas si c'est le... Je sais pas si Marc t'as oublié ce détail là mais bon voilà. Euh, bon. Et du coup, pour ce qui demande pour la miniature, parce que j'ai fait la mi <rire> euh, La miniature, c'est moi qui ai fait le dessin. Hein. C'est de la merde, je sais. Mais bon voilà. Donc, bah, du coup, on pourra pas sauver la princesse parce que euh, j'ai la clé, mais je peux pas ouvrir la porte. Euh, donc c'est un peu ce débit <rire> que, euh, pour mon personnage. Mais bon voilà. Euh, du coup. On se retrouve euh, dans le prochain jeu. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est une compilation de jeux que je fais, comme je vous répète un peu, mais bon. Voilà, pour moi, ça permet de vous détendre et me détendre. Et avant euh, en faire les bases, etc. Euh, donc, c'est parti pour le prochain jeu. Allez, écoute. Donc, euh, nous voilà sur Shooter, qui est toujours le, la même personne qui a créé ce jeu, qui est Marc 4700, toujours, voilà, c'est toujours mon copain. Donc, le principe, c'est de, bah, de shooter, voilà, en se déplaçant un peu. En utilisant tout simplement les flèches. Bon, les premiers ennemis, elles bug un peu. Même moi, je bug un peu. ou C'est un peu dur avec euh, de mon côté d'utiliser. Waouh wow. Je vais faire comme ça, voilà. Ah je suis mort. Ah non, mais pas ça. Ok, je vais faire comme ça. Waouh wow. Il a essayé de rocher Je sais pas si. Euh, c'est un peu dur les touches, comme je pourrais dire. Alors, lui, ils sont un peu buggés, les aînés quand même. Donc, ça, c'est le boss. Bon, facile. Alors, euh, je peux acheter quoi Soit une tag, et ou soit... Moi, ah. ouais, je vais acheter... Alors, ok. <rire> voilà, alors il y a beaucoup de bruit, je vais essayer de deviner ça dans le son. Euh... Oula, par contre... Euh... Mais punaise, je... je vais pas réussir à le tuer, lui. Voilà. Ok, ah, je suis mort pour... Ah non, même pas, il me en reste encore du Ça ça. Euh, par contre... Oh, bah, oh, <rire> <rire> et il m'a fait peur ce con. <rire> ah putain. Euh, bon, nouveau meilleur score. Bon, En tout cas, vous voyez, c'est des petits jeux peut-être, euh, on va dire, pas ennuyeux, mais euh, par exemple, si vous avez plus de connexion et que si, par exemple, vous avez plus de jeux à terminer et que, soudainement, tu dis euh, ah, j'ai envie de jouer avec un jeu quand même, j'ai pas envie de jouer avec ma famille, bah, si vous si, euh, vous avez installé ces jeux-là, ça peut vous faire détendre. Hein, je vous le dis. Hein. Il y a juste quelques défauts à faire, mais bon. C'est des petits jeux indés. Enfin, je sais pas dire, je sais pas si c'est des jeux indés. Pour. Euh, je sais pas si. Enfin, je me trompe un peu pour les styles de jeu, mais voilà, c'est des petits jeux, je vais dire tout simplement des petits jeux, qui sont sympas à s'amuser et à jouer entre amis, quoi, voilà. Et aussi euh, Tout seul même. Donc voilà, c'est des petits jeux bien rigolos à, à s'étendre, quoi, voilà. C'est peut-être pas super méga cool, mais au moins, euh, c'est des petits jeux euh, où on peut s'éclater, quoi, on peut s'étendre et s'amuser, quoi. Même si c'est. Euh, un peu dur de jouer euh, de mon côté parce que bon, je, je, c'est la première fois que je joue à ces jeux, mais voilà. Euh, donc, voilà, c'est quand même sympa à jouer à ces jeux. Je mettrai dans la description, euh, dans la description voilà, euh, les jeux pour vous, que vous puissiez les télécharger. Voilà. Bon, c'est parti pour le suivant jeu et le dernier. Je sais plus c'était quoi le nom, mais bon. On va découvrir ça tout de suite. Allez, à toutes. Et nous voilà sur Slime Runner. Bon, évidemment, vous pouvez voir que, par exemple, la, la qualité de l'image, c'est euh, rectangle, vous pouvez voir. Slime Runner, donc, euh, on est un petit sli slime et du coup, on doit faire un Alors, par espace pour sauter. Bon, bah, voilà Allez, hop, c'est la fin <rire> Waouh Distance parcourue, 50 mètres Oh, putain <rire> 30 secondes, 30 secondes le gameplay, putain, oh je suis une merde, je suis pas chaud là, bon alors du coup c'est pas espace pour sauter, je voulais savoir si c'était que les touches, mais bon le jeu, Marc il m'a dit non tu... tu dois savoir les touches avant, alors, euh... ah oui bon bah si ça touche, ok, bon bah j'ai fait un score 1, j'ai du respect, du coup c'est reparti, bon pour ça c'est simple, est-ce que je peux avoir le cold j'ai de lampe torche, ok, est-ce que je peux utiliser la lampe torche c'est des petits jeux intéressants à jouer entre amis et que. Bon, c'est simple à le faire, etc. Mais bon. C'est quand même amusant de jouer à des petits jeux. Euh... Très drôles, donc bon. Peut-être pas super génial. Ah bah. Bon, je refais un autre pour vous euh, rajouter plus de gameplay. Mais bon. Vous voyez, j'avais pas trop d'idées de jeu. Je voulais faire des petits enregistrements de jeux où je pourrais faire tourner. Euh... Le Rocket League, j'arrive à... Des... à le faire tourner. Enfin, j'arrive à enregistrer des gameplays. Mais. Euh... Le problème c'est que quand je joue en game, je... je sais pas pourquoi ça me donne du ping et enfin ça me donne pas du ping mais je veux dire que ça, ça perd de FPS. Il y a plein d'autres jeux que je voudrais bien jouer avec jouer et à donner euh... à faire euh... des vidéos dessus mais le problème c'est que euh... par exemple, j'ai un PC portable et du coup je vais essayer d'avoir de l'argent le plus possible pour que je puisse euh... avoir avoir je vous dis bien un bon PC gamer. Alors, certes, euh, pas un PC de gamer de. Bon, peut-être un, un PC de gamer de ouf ouf à 1000 euros, vers là, si je suis bien payé. Donc là, j'ai la lampe torche. Enfin, je sais pas <rire> si c'est une lampe torche. Ah Le combo. Ce euh, sera un bon PC euh, que je pourrais avoir, vais m'éclater. Hein. Donc voilà. Ensuite, il y a un autre jeu que, que j'ai. Euh, que je vais pas lancer, parce que si vous allez sur le site, etc., vous allez me dire Hugo, t'as loupé un gameplay, t'as loupé un jeu. Alors, je sais pas si c'est un objet plutôt... Ah bah voilà, je... on va déconcentré. Bon, je vais refaire un autre pour vous expliquer euh, le truc. Alors, je sais pas si c'est... Ah, c'est peut-être entré euh, pour la lampe torche. Du coup, je disais euh, que si vous voyez l'autre jeu qui est un... Enfin, l'autre jeu, bah, vous allez me dire, euh, mais tu l'as pas fait. Mais c'est normal, c'est un jeu où il faut créer un niveau, en quelque sorte. Bon, moi qui aime bien créer souvent des niveaux ou faire des trucs de création, ça m'intéresse. Ah bah, c'est la première fois que j'y ai un regen de vie. C'est pas mal. Euh, moi qui aime beaucoup de jeux, faire des jeux de création. Bah, c'est quand même intéressant, mais le problème c'est que euh, je vais vous juste montrer euh, juste la partie où, où on crée et on fait des trucs quoi. Je crois qu'il a participé aussi à ce concours, à un concours avec ce jeu. Je sais plus. Mais euh, c'est en quelque sorte un Super Mario Maker. Peut-être euh, pas Super Mario ou des trucs comme ça, mais avec des petits cubes, mais euh, quand même très intéressant. Quoi. Je sais pas si c'est en, si euh, enfin, en vue euh, dessus ou euh, vue de face. Mais euh, c'est quand même intéressant de euh, voir les, les deux à la fois. Donc voilà, on s'amuse avec le jeu au fond. Mais bon, euh, ça fait quand même du bien de jouer à des jeux. Ah Je viens de comprendre. Pour, euh, ça, c'est pour dire que t'as plus, plus les trous. Ok, je viens de comprendre. Du coup, je disais que, en quelque sorte... Euh... <coughs> Euh, que c'est je ne sais plus qu'est-ce que je disais <rire> putain c'est comme des petits jeux intéressants attends oh putain <rire> oh il m'a pas venu ça et merde <rire> ah et merde bon bah bon, <rire> j'en ai marre c'est bon bon au moins ça fera une bonne vidéo de 10 minutes ou plus je sais pas euh... mais voilà c'est je vous ai montré des petits jeux intéressants que vous pouvez les télécharger et essayer et faire des petits tests rigolos que vous pouvez faire entre, entre vos amis qui peut ou aussi faire plaire à le créateur, je fais ça, c'est pas du sponsor ou des trucs comme ça, je fais ça pour me détendre et m'amuser et vous parler avec vous. Donc en résumé, euh, j'ai des bacs à faire, voilà on s'en fout de ma vie. Ensuite des vidéos à faire aussi, donc bon, pour je, je suis en train de faire par exemple des vidéos en m'amusant entre copains, etc. Mais il y aura des hugo et des amis, vous en faites pas, les j'aime et j'aime pas, euh, je pense l'instant j'ai d'idées parce que j'avais des idées mais le problème c'est que j'ai des jeux où j'arrivais à, à ramer on va dire parce que j'ai pas un, per un pc de performance du coup on va faire du coup je vais réfléchir à quel jeu je pourrais jouer euh, ensuite, euh, et, ensuite euh, et puis c'est tout hein, pour ce temps et ensuite euh, voilà il y a beaucoup de jeux où j'ai envie de m'amuser dessus et partager avec vous mais voilà euh, je sais pas si par exemple euh, parce que là j'ai un autre jeu que je pourrais m'amuser donc euh, je vais vous laisser la surprise, je vais peut-être le tourner euh, peut-être une prochaine fois, pas aujourd'hui là par exemple, parce que là il faut que je fasse le montage de celle-ci qui sera très rapide parce que Bon après ce sera très rapide pour, euh, pour faire le montage parce qu'il faut juste que je fasse de, dans l'ordre ce qui s'est passé etc. Bon vous pouvez télécharger ce jeu, ces jeux là dans la description, euh, vous pouvez vous abuser etc. Comme je vous dis, voilà, je répète beaucoup de choses mais voilà c'est un peu mon problème. J'espère que cette vidéo vous aura plu, voilà je vous dis euh, vous pouvez laisser un like si euh, ce jeu vous a intéressé et que vous avez joué dessus. Bon après vous pouvez laisser un like si, voilà, si vous savez, ça vous a plu et si c'était intéressant à voir parce qu'après vous pouvez laisser un pouce bleu. Juste pour l'humour, parce que après là, c'était plutôt sérieux. Euh, commenter, parce que j'aime beaucoup avoir les commentaires et, et avoir des avis. Et ensuite, partager pour que je puisse euh, voilà, arriver à un million. Mais bon, voilà. c'était C'est juste une vidéo peut-être très longue, mais voilà. C'est juste pour vous expliquer des trucs. Sur ce, j'espère que cette, ces, ces, ces jeux-là vous auront plu. Voilà, donc je vous laisse faire votre vie. Et sur ce, passez une bonne journée. Allez, c'était geek Bisous.